Bonjour, je suis Philippe Villet et je suis en charge de l'une des campagnes pour Mythic Battles Panthéon. Par le passé, j'ai travaillé sur les deux extensions de claustrophobia et puis plus récemment sur le jeu Conan. Donc j'ai été contacté par l'équipe de Mythic Battles pour écrire une des campagnes pour le jeu. La campagne met en scène une lutte entre deux alliances. L'une est menée par Zeus, l'autre est menée par Hadès. C'est une lutte fratricide et l'objet de cette lutte est de devenir le roi des cieux. Je n'avais pas de, de, de, comment dire, de, de liste prédéfinie de dieux. Je, je partais du principe que tous les dieux allaient être débloqués durant la campagne. Donc, je devais inclure dans ces deux alliances tous les dieux de cette campagne. J'ai d'abord créé les scénarios avant de fixer les alliances. Pour créer un, un scénario, j'avais en fait, une map. À chaque fois, j'avais une map et je devais faire deux scénarios par map. Il y avait quatre maps, donc je devais faire au moins huit scénarios. Euh, certainement, il y en aura un neuvième qui servira de conclusion à la campagne et qui devrait normalement se dérouler sur deux maps. Euh, il faut savoir que euh, les résultats obtenus lors du premier scénario d'une map, euh, euh, les résultats auront une influence sur le second scénario de cette même map. Chaque scénario proposera des conditions de victoire différentes du mode classique de, de Mythic Battles. Euh, donc il y aura de, de, des ajouts de, de, de, nouvelles, de nouvelles règles. Par exemple, euh, chaque scénario propo proposera des événements spéciaux que l'on pourra déclencher en dépensant des cartes art de la guerre et ces événements spéciaux auront un lien direct avec les objectifs du scénario. Dans l'un des scénarios, il faudra capturer l'un des monstres et dans le deuxième scénario de cette même map, l'alliance ayant capturé ce monstre pourra l'utiliser dans sa compo. Les objectifs des scénarios sont influencés par euh, un, la, la, la map, par euh, la topographie de la map. Par exemple, dans une des maps, il y a des cages, et donc euh, les cages m'ont inspiré euh, l'idée de euh, capture de monstres, qu'on pourrait réutiliser dans, dans un scénario suivant. Pour l'instant, il y a quatre maps. Donc il y a l'Olympe, euh, le labyrinthe du Minotaur, euh, le Tartare et le Styx. Alors bien sûr, chaque scénario a fait l'objet de Playtest, D'ailleurs ils sont toujours en cours, hein. on, va, on va faire un maximum de playtest pour que les scénarios soient équilibrés. Le, le système de recrutement euh, des armées euh, sera très proche du système euh, existant dans, dans les règles de base. Il y aura quelques petits ajouts, quelques petites modifications en fonction des objectifs du scénario. D'abord j'ai une idée euh, de, de mécanique que je, veux, que je veux absolument intégrer à la map. Euh, donc je, je, fais, je fais des essais euh, pour voir si cette, si cette mécanique fonctionne. Rarement elle fonctionne du premier coup. C'est suite après playtest qu'on se rend compte qu'il faut modifier euh, certaines choses. Je suis constamment en relation avec euh, Franck qui euh, s'occupe du background de, de Mythic Battles. Et donc euh, euh, quand je, je construis euh, les scénarios, ensuite je lui soumets euh, l'idée de mon scénario euh, via email et on en discute. Euh, pour établir la, la, la toile de fond, pour établir la trame. On a une trame globale, et, et euh, après ensuite on la travaille map, map, map par map. Le système de recrutement, je l'ai dit, il était, il était classique. En fait, ce qui peut changer, c'est euh, des, des éléments de gameplay que j'ai introduit dans, dans le scénario, et qui euh, en fait sont déséquilibrés, ou ne fonctionnent pas bien. Donc on les lisse. Avec les playtests, on lisse ces, ces nouveaux mécanismes pour qu'ils s'intègrent parfaitement au scénario et qu'ils ne, ne génèrent pas de déséquilibre. Je ne suis pas le seul à réaliser une des campagnes pour le jeu. Il y aura une autre campagne réalisée par une autre équipe. On n'est pas en relation puisque Leonidas Vesperini ne voulait pas qu'on soit influencé par le travail de, de l'autre groupe. Donc on travaillait chacun dans notre coin pour essayer de faire quelque chose d'original et de ne pas, de, de pas être influencé ou d'essayer de copier les idées des autres. En fait, la campagne a été faite en sorte qu'on utilise un maximum de dieux. Ça veut dire que, par exemple, lors d'un scénario, si un des dieux est éliminé euh, ou a été blessé, dans le scénario suivant, il y aura des conditions restrictives pour pouvoir le recruter à nouveau. Et du coup, on sera plutôt tenté de recruter un autre dieu. Ainsi, ça permet de, euh, de jouer euh, l'ensemble des dieux de euh, l'ensemble des dieux de la campagne, plutôt que toujours se concentrer sur un seul dieu, sur son dieu préféré. Euh, ça permet de maîtriser plus de dieux, de maîtriser le gameplay de, de plus de dieux. C'est une sorte de repos ro forcé, en fait. La bataille a, a, la bataille a usé le dieu, l'a fatigué, et donc il devra se reposer pendant la bataille suivante. Bien sûr, ce sera possible de le recruter lors d'une euh, autre bataille, euh, mais il faudra laisser passer un certain laps de temps. Zeus c'est mon dieu favori. Tout d'abord parce que la figurine en appose, esthétiquement il est très sympa, très réussi. Ensuite en jeu, il a une attaque de zone surpuissante, qui en mode duel est toujours très utile. Et surtout en mode multijoueur, ça permet de donner la pression sur d'autres joueurs. En gros, je peux leur dire m'attaque pas, sinon je risque de t'envoyer la foudre. Et mine de rien, ça, ça marche, ça sert. Certains joueurs ne m'attaqueront pas parce qu'ils ont cette épée de Damoclès qui, qui peut leur tomber dessus à tout moment. Ensuite, c'est un dieu polyvalent, facile à jouer.